On a eu l'opportunité, via le GRET, donc, il nous a dit il y a un appel à proposition dans SCP-1. Eh on, va, on va en profiter pour mettre en place, au niveau, ben, on va commencer modestement, parce qu'il n'y a qu'une année sur trois antennes, euh, les plus dynamiques dans tout ce qui est euh, regroupement des OSC, traitement des problématiques, sur euh, la mise en place d'une plateforme de concertation, euh, euh, de dialogue entre pouvoirs publics, et Le, la mise en œuvre de SCP1 était très très intéressant, très prometteur, mais sauf, sauf que une année est très vite passée. Le temps de déjà de choisir les, les, est-ce que c'était les bonnes antennes, les, les bonnes filières d'intervention, avoir de la matière euh, euh, consistante et, et, et pilotée, parce que apprendre déjà aux OSC de travailler ensemble, ça c'est une chose. Apprendre à les mettre. En face à face, à dialoguer avec des autorités locales, même si à l'époque c'était au, au niveau régional, c'en était une autre. Euh, et là, plus en plus, le contexte en 2009 de crise politique à Madagascar, où on a eu des moments de flottement où on pouvait même plus les réunir, on s'est vite rendu compte qu'au bout d'un an, euh, il y a eu des avancées à l'époque formidables euh, euh, dans la vannerie, parce que les gens à, à, à, à, dans la capitale, euh, dans la dans la filière euh, apiculture à l'époque. Sauf que le projet prenait fin. Quid de la suite euh, SCP-2 était arrivé et le Crète nous a encore une fois sollicité en disant On refait une, une, euh, euh, bah, euh, euh, euh, une soumission de projet. Euh, pareil que l'année dernière, et là, nous étions fermes. Nous faisons une soumission de projet auprès de CFSI à la seule condition qu on, qu on, que ce soit un, un projet pluriannuel. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que l'accompagnement des OSC n'a de sens, surtout en, dans, un, dans une construction de dialogue. C'est ça le plus important. Construction de dialogue, c'est-à-dire tout le, le, le travail en amont de coaching, de, de développement de compétences de, de, de ces OSC, de les habituer à ça et, et, et de les mettre petit à petit euh, face euh, au pouvoir public ça n'a pas de sens sur une année ça n'a pas de sens sans continuité et donc on avait dit à l'époque c'était un vrai euh, comment dirais-je il a fallu convaincre euh, longtemps le Gret pour qu'il nous suive en disant c'est cela ou rien d'une part euh, je, le premier argument c'était ça c'est ce que donc, je viens de dire hein, ça n'a pas de sens c'est un, un effort et on n'a pas de résultat au bout d'une année il faut que ça soit dans la continuité deuxièmement comme je l'ai dit tout à l'heure ça nous a permis, que c'était ça le but, renforcer les offres de services du site. Donc grâce au cofinancement via SCP-1, on a mis en place un service qui est l'appui à la structuration. Il nous était aussi intéressant de consolider les actions de ce service via un projet un peu plus quand même consistant sur deux ou trois ans. Sinon nous-mêmes en interne, on ne peut pas démontrer que déjà vis-à-vis -vis de la direction générale, vous voyez, il y a des fruits générés par ce service, vis-à-vis -vis des acteurs à proprement parler, que voilà, on ne les abandonne pas en cours de route, on continue à les accompagner dans le temps. Et enfin, vis-à-vis, -vis, vis -vis, bien sûr, des institutions euh, publiques approchées pour asseoir notre, euh, comment dirais-je, ce rôle finalement qui s'est développé euh, au sein du site en, en tant que facilitateur euh, en organisant ces plateformes, que ce soit locales, régionales ou nationales.